Huit groupes de sabotage et de reconnaissance des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies de Krakmalnoye, Mazutovka, percho Timkovka dans la région de Kharkov et Novoslovska dans la République Populaire de Lugansk. Les pertes totales de l'ennemi par jour dans cette direction s'élèvent à 100 militaires ukrainiens tués et blessés, deux véhicules de combat blindés, quatre véhicules et un obusier des 30. De plus, dans la zone de la colonie de région de Kharkiv, un dépôt de munitions de la 113e Brigade de Défense Territoriale a été détruit. Dans la direction Kranolimansky, les unités des 67e, 92e mécanisées et 25e brigade aéroportées des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Chervon et Yadibrova, Stelma Kivka de la République Populaire de Lugansk et Opolovka de la République Populaire de Donetsk. Au cours de la journée, jusqu'à 65 militaires ukrainiens, un véhicule de combat d'infanterie, deux véhicules de combat blindés, trois véhicules. Deux obusiers automoteurs Vuzdika et une installation Gradem LRS ont été détruits dans cette direction au cours de la poursuite des opérations offensives et des tirs d'artillerie du groupe de forces sud en direction de Donetsk. Dans les directions sud Donetsk et Zaporozhy, les tirs d'artillerie et les systèmes de lance-flammes lourds du groupe de force Vostok ont infligé la défaite aux unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies du Gleda et de nouveaux LK de la République populaire de Donetsk. Les pertes ennemies par jour dans cette direction se sont élevées à plus de 60 militaires ukrainiens, deux chars, quatre véhicules de combat d'infanterie, deux véhicules de combat blindés, des obusiers des 20 et des 30 ainsi que l'obusier automoteur Vuzdika. En direction de Kherson, dans le cadre d'un combat de contre-batterie, un obusier automoteur Vuzdika et un obusier des 30 ont été détruits en une journée. L'aviation de l'armée, les troupes de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu 87 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 112 districts. Au cours de la journée, les systèmes de défense aérienne ont abattu 8 roquettes du système de lance-roquettes multiples Imare ont également détruit 11 véhicules aériens sans pilote ukrainiens dans les zones des colonies de Sofiyivka, Popovka, Golikovo, Novo-Krénienka, Zitlovka, Shervone-Popovka du République Populaire. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 385 avions, 208 hélicoptères, 3132 véhicules aériens sans pilote, 404 systèmes de missiles antiaériens, 7 875 chars et autres véhicules blindés de combat, 1020 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4 pièces d'artillerie de campagne et mortier, ainsi que 8388 unités de véhicules militaires spéciaux.